Lecture du livre des actes des apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Je reviens vers vous et votre cœur se réchauffera. Te Ainsi, comme tu lui as donné le pouvoir sur tout être péché, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le Seigneur Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont dit que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux qui tu m'as donné car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et moi je viens vers toi. Dit-on avec les textes bibliques que nous venons d'écouter, voilà ce que nous dit la première lecture. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement, avec tous ceux qui étaient avec eux, y compris Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, tous de même cœur étaient assidus à la prière. Assidu à la prière, une belle posture pour suivre l'enseignement du Maître. N'oublions pas que nous sommes tout de suite après l'Ascension. Jésus qui est monté vers le Père. Et nous sommes à une semaine de la Pentecôte faite de la manifestation de l'Esprit Saint, l'Esprit promis par le Fils et envoyé par le Père. Revenons au départ. L'Ascension accomplie. La tristesse de la séparation est accablante, mais les apôtres ne se découragent pas. Leur réaction spontanée après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel est de retourner à Jérusalem, à leur lieu habituel pour prier. On pourrait imaginer une retraite spirituelle dans la plus grande simplicité. Un moment particulier d'union et d'entraide pour se soutenir mutuellement. Un temps d'action de grâce pour ceux qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Les apôtres se recueillent en attendant avec confiance la suite des événements. On ne peut rêver une plus belle assemblée. La première communauté chrétienne en prière avant d'être envoyée annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Dans l'évangile de ce jour, c'est Jésus qui est en prière. Tout commence par, ce, par ces paroles. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné, J'ai leur ai donné les paroles que tu m'as données. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Cette prière de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont liés par une communion éternelle. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Les évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père. Cette union dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous montre l'intensité de la prière de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut nous associer tous à cette prière. C'est avec lui que nous découvrons le bonheur de prier, le goût de la prière et la facilité de prier. En fait, quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions mais c'est le Christ qui prie en nous. Jésus s'est réjouit d'avoir accompli l'œuvre que son Père lui avait confiée, à savoir annoncer la bonne nouvelle et faire connaître le vrai Dieu auquel il s'agit de se convertir, faire connaître le Fils envoyé du Père afin que tous Croire en Lui. Voilà le message annoncé à une Église qui est en train de naître. C'est une Église qui souffre. Nous y trouvons des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi au Christ. L'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, rappelle que cette épreuve est ce qui conduit vers la gloire. L'Église doit se réjouir. Car l'esprit de gloire, l'esprit de Jésus repose sur elle. Les disciples du ressuscité suivent son chemin. Ce chemin passe par la souffrance, mais il conduit à la joie.